Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission, cette fois un peu spéciale, parce qu'on est à la 20ème, 20ème épisode donc des Rencontres d'Alex. Euh, quand j'ai repris le projet, je ne pensais pas aller jusqu'au bout, enfin, je ne pensais pas arriver au moins jusqu'à 20, c'est déjà pas mal, et euh, c'est que le début... Euh, le but, ça va être d'aller vraiment euh, au maximum. Je me laisse quand même peut-être une pause sur l'année prochaine, on verra. Mais euh, pour le moment, on est à fond et on y va. quoi. Et en gros, ça, ça marque quelque chose d'un peu spécial parce que je reposte aujourd'hui une interview. Donc euh, la dernière qui avait été réalisée en 2019. C'est-à-dire qu'à partir de, moment, de maintenant, toutes les euh, nouvelles interviews bah, sont nouvelles. C'est des interviews qui ont été faites récemment, il y a peu, de temps. Ce qui marque pour moi une séparation entre celle où j'avais déjà fait la préparation, les recherches, l'enregistrement, etc. Et maintenant où je prends le temps de, de rechercher, de poser des questions, d'enregistrer, etc. Des, je vais m'amuser, je m'amuse un peu plus avec les interviews. Il y en a qui sont beaucoup plus longues et d'autres qui sont... J'ai un nouveau concept. Je vais vous présenter ça au moment euh, voulu. Mais en tout cas, aujourd'hui, je riposte donc, euh, cette dernière interview que j'ai gardée un peu le plus longtemps. Celle avec Graphéine, qui, qui avait bien explosé sur YouTube. Euh, 1200 vues. C'est euh, bah, la vidéo où j'avais le plus de vues. Normal, j'en avais que 3. Et, euh, et donc, c'est la vidéo qui, franchement, a fait pas mal de vues. Et même maintenant, en gros sur euh, dans les statistiques, sur le mois dernier, euh, sur les 30 derniers jours il y a au moins eu 20 vues sur euh, cette vidéo mais euh, je vais la l'enlever euh, la mettre en, en privé euh, parce que du coup cette nouvelle euh, ce nouveau format sort et euh, derrière je, je vais la mettre au complet parce que voilà c'est ça j'avais fait n'importe quoi c'était je fais encore n'importe quoi maintenant j'ai même pas d'instagram j'ai même pas de site j'ai même pas d'outro alors que je dis que je le fais je le fais je fais pas ça prend du temps tout ça et, euh, et donc là, euh, j'avais coupé en, en deux parties l'interview. Je ne sais plus pourquoi. Oui, si, c'est parce qu'il me semble qu'elle était longue. Et en gros, euh, quand je travaillais sur After Effects, euh, à l'ancienne, euh, euh, sur mon ancien PC portable, euh, quand c'était trop long, et ça ne pouvait pas exporter. C'était vraiment un, un calvaire, etc. Donc euh, là, je l'avais coupé en deux. J'avais laissé 30 minutes, il me semble. Je m'étais dit de faire 30 et 30 à vérifier. Je ne suis plus sûr, mais... Euh, c'était ça. Et, euh, et au final, j'ai jamais sorti la partie 2. C'est vraiment n'importe quoi. Et pourtant, il euh, y avait des trucs euh, super intéressants. Entre temps, euh, voilà, trois ans sont passés. Euh, le studio, lui, est toujours là. Les membres, euh, je sais qu'il y en a qui ont dû euh, partir, parce que je suis un peu le sur LinkedIn euh, graphéine. Je les suis, euh, ils partagent euh, des blogs sympas. Je crois qu'ils avaient commencé même à faire des podcasts après mon passage ou avant, je ne sais pas. Mais euh, à un moment, j'avais vu qu'ils qu partageaient euh, des podcasts et ça m'avait choqué. J'étais en mode, oh tiens, est-ce que c'est euh, suite à, à mon interview ou c'était euh, déjà fait avant Bonne question, on verra euh, si on a la réponse. On juste les dates en fait. Et, et bon, c'est pas grave, on ne leur en veut pas. <rire> Parce qu'ils nous aident beaucoup à travers le blog, etc. Et voilà, c'est ce genre d'initiatives aussi qui m'ont donné l'envie de créer ce podcast. C'est d'avoir des studios qui partagent librement des projets, même les projets qui ne sont pas sélectionnés. Ça permet, nous, de, en tant qu'étudiants, en tant que professionnels, en tant que concurrents, en tant qu'admirateurs, bah, ça nous permet de, de voir un peu la qualité du travail, la qualité des recherches, la proposition, comment on met en place... Euh, ses idées etc et donc c'est super intéressant surtout là venant d'un gros studio enfin j'y suis allé c'est plus petit qu'on qu qu pense mais c'est quand même un, un gros studio euh, qui travaille sur pas mal de, de, de gros trucs et euh, donc voilà j'espère avec, avec mes podcasts je vais arriver à, à éclairer aussi pas mal de monde sur certains sujets voilà, n'hésitez pas à aller suivre Graphéine et je vous laisse tout de suite avec l'interview euh, donc euh, qui je peux interroger parce qu'en fait euh, déjà ah, pas... on va peut-être se présenter est ça, okay. vous, que... donc moi je suis co-fondateur de graphite je suis directeur de création aussi de l'agence parisienne et après tu as Jean-Albert je Céline Leslie et Maxime tout le monde est designer sauf Leslie qui est chef de projet mais qui est une formation aussi de, de, de graphiste d'accord Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez un petit peu me présenter l'agence et euh, ce que vous faites ici Ah Qu'est-ce qu'on fait c est, c est, Ça commence très fort euh, on, fait de, on a l'habitude de dire qu'on fait l'identité visuelle On fait aussi beaucoup ce qu'on appelle maintenant du branding L'identité de, euh, de marque ouais. Concrètement on fait beaucoup de logos euh, Beaucoup de chartes graphiques et, et pas mal de conseils aussi pour le positionnement euh, des institutions, des entreprises, pour communiquer. Okay. Et voilà. C'est une belle présentation déjà de l'entreprise. Ensuite, euh, alors euh, vous avez parlé du coup du brand... Branding. Branding. Que Branding. Vous, en quoi ça consiste Est-ce que vous pouvez un petit peu plus... Euh... Argumenté. To brand, c est, c est, c est euh, ça vient de l'anglais. Ouais. C'était pour marquer les vaches, pour marquer le bétail. C'est quand on avec. Euh, C'est ça. C'est ouais. le, le fer qui venait marquer, brûler hum. concrètement le, le flanc, le, le cul des vaches, pour que les propriétaires puissent euh, repérer le, leur bétail euh, qui était en train de paître, tout simplement. Hum. Donc, c'est pas très... Donc, elle a été volée. Oui, tout simplement. Donc, c'est pour marquer son territoire, marquer sa propriété. D'accord. Et ce qu'on appelle du branding, aujourd'hui, on a l'habitude la... de dire qu'on fait du, du branding, mais euh, c'est peut-être même un peu plus complexe que ça, parce que branding, en français, c'est la marque. Mm. Donc, la marque, c'est en gros ce que tu perçois euh, de la communication d'une entreprise. Euh, nous on fait de, de l'identité visuelle, on fait du graphisme donc on va surtout s'intéresser à l'aspect euh, esthétique, l'aspect graphique de la communication d'une entreprise. Mmh. Ça peut être son logo, ça peut être sa typographie, ça peut être sa photographie, ça peut être la façon de mettre en scène ses supports de communication. De plus en plus on fait de la création de noms, euh, mais ça pourrait passer aussi par euh, du son, ça pourrait mmh. aussi passer par de la vidéo, ça pourrait passer par beaucoup de choses. Et, et même maintenant, le, ce qu'on appelle l'expérience client, c'est-à-dire faire de la scénographie, du design intérieur, ça peut aussi être considéré comme du branding. Mmh. Et pourtant, c'est des choses qu'on ne fait pas. Mmh. Pas encore peut-être Ou pas encore, oui, je ne sais pas si on a vocation à, à se développer là-dessus. Mais euh, après, j'allais dire, qui sait De la même façon qu'on fait de la création de noms et qu'on n'avait pas vocation à le faire, mmh. euh, Maintenant, on fait de la création typographique alors qu'on n'avait pas vocation à le faire. Euh, qui sait comment la, la communication de marque va évoluer bon, Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas architecte. Ouais, c'est sûr. Euh, ensuite, par rapport à ça, euh, est-ce que vous avez des inspirations À partir de quel moment vous euh, trouvez l'inspiration pour euh, faire tout ce qui est branding, tout ce qui est euh, identité visuelle l'inspiration je sais plus euh, j'ai lu un truc récemment non c'est pas mathieu carter qui disait ça que l'inspiration c'était pour les amateurs et que les professionnels ils ont pas d'inspiration mais ils ont que que de la méthode ou, process. ou du process de travail je vois enfin, moi personnellement je crois pas trop à l'inspiration comme quelque chose d'un peu magique car il après t'as la culture graphique t'as tes références l'inspiration oui ça peut être tout simplement tes références en termes de designer en termes esthétique sachant que ça c'est une chose et après il y a le cahier des charges de l'entreprise c'est à dire que souvent nous quand on a un projet quand il y a un client ou un commanditaire qui nous contacte ça veut dire qu'il a il a comment dire il est dans une situation alors elle est problématique plus ou moins problématique mais en tout cas il a une situation qui fait qu'il a besoin de faire appel à nous donc c'est soit parce qu'il a un nouveau directeur et donc il doit revoir toute son identité visuelle parce qu'il y a un nouveau directeur ça peut arriver ou ça peut être parce qu'il y a un contexte pas concurrentiel qui' a changé euh, mm. parce que le logo est vieillissant et, et qui correspond plus euh, au, à l'ère du temps ça peut, ça peut être beaucoup de choses. donc l'inspiration pour ça en fait euh, enfin, à la base on s'en fout un peu Il mm. faut déjà un peu identifier les besoins que requiert cette situation. L'inspiration elle va être plutôt pour de l'esthétique, mais après il faut déjà un peu identifier euh, l'objectif du projet. Alors, en parlant de projet, euh, vous aviez fait un logo pour la ville de Paris, c'est ça Qui n'avait pas été pris. Ouais. Et est-ce que vous pouvez un petit peu me parler de ce projet euh, Combien de temps il l'a mis euh, Je peux essayer d'en de parler même, de même monde, si c'est pas nous qui l'avons fait. Ah euh, oui Donc je sais pas <rire> <même> <rire> combien de temps il a pris pour être fait. <rire> c'est euh, un appel d'offres. Hmm. Euh, pour la ville de Paris, euh, qu'est-ce que je peux te dire Je ne sais pas du tout le temps qu'il a pris. Je sais que le, le, dans le cahier des charges, il fallait à tout prix garder la nef ouais. de Paris. Ouais, ouais. Et que là, le parti pris, ça a été de mettre le symbole à l'intérieur du nom. C'est tout. Mais pour préciser quand dit c'est pas nous qui l'avons fait, c'est que c'est l'agence lyonnaise. D'accord, parce que à oui, sûr que vous êtes divisé. Oui, ouais. un bureau à Lyon. D'accord. Et comment vous gérez... Euh... Ah, en fait, c'est Lyon, du coup, qui ont fait... Euh... C'est ça, comment vous gérez, en fait, les dossiers entre Lyon et Paris Alors ça, c'est <rire> secret des C'est La <rire> science exacte. D'accord. En fait, c'est ouais. vite fait par mail, on s'envoie des communications. Oui, bah, ce qui est sûr, c'est qu'on communique beaucoup par des... Euh... Enfin, par mail, par euh, Trello, par euh, Skype, on a une dropbox commune, donc mmh. on est... Euh... Chacun fait de la veille aussi sur les appels d'offres et on fait du repérage et on en discute. D'accord, mais à quoi ça sert concrètement d'avoir deux agences dispersées Parce qu'encore dans un pays, je peux comprendre, vu qu'attendre un nouvel, nouvelle de nouvelles personnes ou un nouveau lieu, mais pourquoi différemment sur... C'est historique. C'est historique Ouais, D'accord. C'est historique, c'est-à-dire qu'on a monté l'agence à Paris, après mon associé est parti mmh. vivre à Lyon, et donc il a développé une clientèle à Lyon. Mmh. Et on est une petite structure parce qu'on est à peu près une douzaine de personnes et euh, je pense que la majorité des gens pensent qu'on est plus nombreux que ça. Oui, c'est ça. Que y a... Donc le fait d'avoir deux avoir, studios, et bah, on est plus grand et plus rassurant que si on était Tout simplement oui. un seul. D'accord. Voilà. Et euh, du coup, vous avez aussi une partie éditoriale, c'est ça vous disposez des articles oui. et, et c'est qui qui s'occupe de ça C'est Lyon ou euh, c'est les deux C'est les deux. Alors on avait quelqu'un qui faisait une partie de, de création journalistique, euh, qui ne le fait pas actuellement parce que euh, vient d'avoir un enfant. C'est une chose qui arrive. Ouais. <rire> euh, mais oui, c'est géré. <rire> c'est géré, euh, géré effectivement euh, bah, soit directement en interne. Mmh. Et de, de temps en temps, on fait appel à effectivement, des prestataires extérieurs sur certains sujets quand on n'a pas le temps de le faire D'accord. Et euh, donc, en gros, c'est-à-dire que vous devez obligatoirement sortir un nouveau magazine C'est-à-dire qu'il y a vraiment des lecteurs euh, quotidiens qui euh, lisent C'est-à-dire que, en fait, dans le sens où il y a un vrai pourcentage de travail attribué à, à cette, euh, ce travail éditorial En gros, c'est a... On essaye de le faire régulièrement. Après. C'est pas régulier. Ce qui est sûr, c'est que oui, il y, y a des lecteurs, mm. euh, qu'il qu y a un double objectif. Euh, L'objectif object, de créer du contenu par rapport à notre expertise. Donc, ça peut être de l'actualité enfin, euh, euh, sur les, les identités visuelles mm. ça peut être de l'actualité sur le monde du design de façon plus large et ça permet de donner de la visibilité au site en même temps ça fait parler de nous oui. et en même temps ça nous fait écrire sur notre, notre profession mm. donc ça nous fait réfléchir donc tout ça c'est très positif <rire> et de la même façon au début on a commencé à faire ce blog parce que ça nous a forcé à écrire mm. pour faire ce qu'on fait il faut savoir dessiner et il faut savoir aussi écrire il faut savoir s'exprimer donc de pouvoir rédiger des articles ça pouvait permettre de faire un retour de compétences sur l'aspect un peu conseil, l'aspect euh, analyse, l'aspect euh, ouais, sure. d'avoir un peu de recul sur notre profession. D'accord, parce qu'en fait euh, j'ai visité d'autres agences qui disaient qu'ils ne prenaient pas euh, partie en fait euh, de juger mmh. leur travail, donc ils ne voulaient pas avoir de retour eux sur leur travail et demander à d'autres personnes d'avoir un retour sur leur travail. Donc là c'est vous directement qui avez un, votre propre retour sur euh, votre travail, sur, par exemple Alors il y a deux choses, il, il y a quand on communique sur ce qu'on a produit, mmh puis il y a l'autre partie, vraiment plus actualité, là où on va parler de ce que font les autres. Ouais. C'est deux choses totalement différentes. Hum. Et les références de l'agence, et il y a la partie actuelle. <rire> Très bien. En fait, ouais, et ça peut se mélanger des fois. Ouais, ça. Oui, oui, je pense que pour beaucoup de gens c'est un peu entremêlé d'une façon confuse. Hum. Ça. Pour le meilleur et pour le pire. <rire> Euh, à part ça donc euh, après c'était une question donc euh, ça, ça c'est combien de personnes travaillent ici, vous avez listé 12 ouais. euh, vous avez euh, du coup combien de, en fait comment vous gérez euh, c'est à dire euh, au niveau des postes vous avez un directeur artistique et ouais. d'autres euh, graphistes ou euh, plusieurs responsables ou, euh... ben, il y a plusieurs graphistes, plusieurs DA et il y a un directeur de création d'accord, et donc le directeur de création envoie d'abord euh, enfin fait de demande au DA qui eux gère euh, les graphistes sont tous sur le même poste Enfin, Dans le sens où il n'y a pas de hiérarchie pure Non, il n'y a pas de... C'est hyper horizontal ici, il ah n'y a pas de chef. <rire> <rire> euh, concrètement, comment ça marche bah, Moi, je fais les rendez-vous. Hum. Je suis souvent accompagné avec Leslie, qui fait de la gestion de projet. Hum. Ce qui permet vraiment d'avoir euh, une connaissance de la quasi-totalité des projets qui se font euh, hum. à l'instant T es à l'agence. Oui. Euh, ce qui permet de euh, bah, de donner des informations aux des directeurs artistiques sur la façon de dire sur la façon de gérer les projets en tout cas de transmettre les attentes du client mm. voilà. après euh, en tant que directeur de création moi je, aussi je sais tout ce qui se passe et je ah ouais. donne aussi des grandes lignes directrices Donc vous avez un œil eu sur euh, si j'en ai surtout ouais et euh... C'est ça Comment s'organise le travail Vous avez du coup des réunions quotidiennes que vous faites euh, non. un jour ou... C'est euh... okay. On n'est pas très nombreux et on mmh. est tous au même endroit donc on communique en direct, en direct. constamment. Ouais, euh... Tu vois, si on était 30 personnes, ouais. ouais, mmh. peut-être qu'on ferait des réunions comme tu peux le voir. Je pense que là, euh, la visibilité sur les projets... On euh... est dans le bureau de Leslie, hein, là, bas ouais. <rire> là, on est dans le poste, euh, ouais, on est dans le bureau de Leslie. Non, mais après, ça nous arrive de faire des réunions quand il y a beaucoup de projets en même temps et qu'il y a mmh. beaucoup de sujets. Ça, on prend le temps aussi de faire un temps de réunion, mais c'est tout à fait informel euh, pour discuter. Euh, on le fait quand on a besoin. D'accord. Donc, quand on sent que c'est la panique, <rire> quand on sent qu'il y a un rendu qui approche et qu'on n'est toujours pas prêt et que ça va être la grosse merde... <rire> Et euh, en parlant de rendu, comment se passe euh, le contact avec les clients Vous posez à peu près combien d'axes par projet et il y a à peu près combien de retours avant d'avoir ah finalisé Toi, tu es totalement inquiet sur ton avenir professionnel. <rire> tu es, t es à l'axe. Tu veux faire l'identité visuelle Non, du tout. Euh, tu euh, sais ouais. pas encore, ouais, c'est ça Tu ne sais pas encore. Non, mais il, tout existe. Tout existe. Enfin, c'est toujours pareil. Euh, pour faire simple, nos clients adorent l'idée qu'on puisse avoir une méthode sur comment on fait nos projets. Ouais. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de méthode. Euh, les clients veulent plusieurs pistes, ils veulent, ils veulent de la méthode, donc on va faire de l'analyse. Alors analyser, c'est quoi C'est le brief, mmh. l'analyse de brief. On regarde si le brief est, aussi, est bien fait, des fois le client se plante un peu sur sa situation sur ce qu'il veut vraiment et sur la façon de résoudre un peu sa situation. Mmh. Euh, en fonction du projet, tu vas analyser un peu la concurrence, l'existant, euh, tout ça, et de tout ça, tu vas avoir une sorte de, de contexte mmh. qui fait que tu vas pouvoir commencer à avoir une vision stratégique du projet. Qu'est-ce qu'il faut faire et pourquoi D'accord. Et à partir les bon clients aiment bien les choses très rationnelles. Oui, c'est ça. Ils ne veulent pas que tu leur dises, j'ai fait ça parce que j'adore le rouge. Tu leur dis, j'ai pris le rouge parce que j'ai vu qu'en fait, il y avait un territoire chromatique qui est disponible mmh. et qui n'est pas pris par la concurrence. Ou alors, parce que le rouge, ça va évoquer telle émotion et j'ai vu par rapport à votre cœur de cible, et bien, ça colle parfaitement. Mmh. Tu vois ce que je veux dire mmh. Des trucs un peu comme ça, du marketing. <rire> en fait, il n'y a pas vraiment de choses concrètes... Euh avec euh, par exemple toujours trois axes toujours. Euh, deux Ce qui est sûr, ou... c'est que si tu leur dis que tu vas faire trois axes, ça va, ils sont contents. Ouais. Mmh. Non, deux déjà. Faire deux. Deux. Deux. Deux. Si tu veux, ils ont besoin toujours de d'avoir une contre-proposition. Contre alors le choix. Ouais, parce que tu peux bon leur montrer une très bonne piste et mmh. ils peuvent partir du principe genre, ok, je, votre démonstration, euh, je, je suis totalement d'accord avec vous, mais j'ai besoin de voir que cette piste elle est meilleure qu'une autre non. tu vois, s'ils n'ont pas un élément de comparaison ils peuvent se dire ok c'est bien je trouve c'est bien ce qu'ils ont fait mais c'est bien par rapport aussi à autre chose ouais. Ouais, ils ont besoin coup. toujours d'un autre chose ouais. qui disent ok je... bah, c'est mieux, c'est la meilleure des propositions qu'ils mmh. qui, qui m'ont qui fait ouais. Donc euh, soit c'est effectivement tu, tu compares par rapport à une toute autre piste, mm. soit tu montres l'évolution de ta réflexion. En présentant euh, étape, étape par étape. Étape par étape. C'est-à-dire que ouais, c'est notre première idée. Euh, on l'a exécutée comme ça. Mm. Puis après on s'est dit, ah ouais, mais non Et hop, on a fait ça. Et en fait, tu les fais rentrer dans ton dans ton processus de, de réflexion. Mm. et et là, si le client est assez intelligent, il, il dit, OK, il n'a pas plusieurs pistes, mais en fait, il a l'impression, et il est intégré en fait dans, mmh. dans ton cheminement, donc du coup, euh, il a l'impression de participer au truc. Mmh. Et en tout cas, il a l'impression de parler de prix pour un con. C'est ça, d'accord. Tu fais de la pédagogie. Mmh. Mais ce n'est pas, pas toujours comme ça, parce que euh, ça, ça marche en fait quand plus ou moins en direct avec la personne qui est décisionnaire. Ouais. Si t'es pas en face de la personne qui est décisionnaire, elle va prendre tes pistes et va les présenter à son supérieur. Merci. Et là, en fait, si le supérieur lui il a dit « je veux trois pistes bah, », ton contact, il va dire « ouais, je sais, je comprends, mais je suis vraiment désolé, hein, c'est pas moi, mais euh, il faut trois pistes. Mm. Parce que derrière, il y a quelqu'un qui décide et qui va avoir le choix. Il en veut pour son argent. C'est ça mm. Oui. Euh, à de... après, c'est à partir du, du niveau de technique. Avec quels outils vous travaillez et quel logiciel Alors que du libre de droit. La suite créative, j'adore. Avec un crayon et du papier. <rire> et le <traç> <rire> Les tracés. Les tracettes, ouais. Je Je pas pas. Pas. Après, pour communiquer entre hmm. nous, on est sur Skype et sur Trello. Dropbox. La Dropbox. Ouais. Euh, Des, faut la Donc, Des fois, on utilise la voix aussi. Défonce pas. Défonce pas. Défonce pas. Pour gérer les projets. On n'aime pas trop se parler. Hein. <rire> non, mais après, c'est vrai que oui, on... la blague de Maxime, un crayon et un papier, mmh. oui, ça commence aussi beaucoup par là. <rire> il a dit avec du second degré, de <rire> un petit peu de, de cynisme. De hum, après, c'est une question au niveau des clients. Comment se passe euh, la relation avec les clients dans le sens euh, de la prospection Est-ce que vous attendez que les clients viennent vers vous Ou du coup, vous répondez à des appels d'offres Parce que vous avez déjà parlé de ça tout à l'heure. C'est des appels d'offres publics. C'est-à-dire public, il y en a qui peuvent être privés alors, il y a plusieurs oui. types d'appels d'offres. Il y a des appels d'offres euh, publics qui sont des marchés ouverts et qui sont consultables sur des plateformes où tout le monde peut répondre. Il y a des appels d'offres restreints où alors là ça peut être dans le cadre de secteur privé ou public mmh. où c'est une shortlist d'agences qui est euh, contactée pour répondre et euh, soit fournir un dossier pour présenter son agence et ensuite en retirer une, soit dans certains cas proposer des pistes créatives et retenir à partir des pistes proposées par les agences. Mmh. Donc ça, c'est le premier cas des appels d'offres et après, on reçoit aussi des demandes de devis qu'on traite au cas par cas directement à l'agence. Pour faire le lien par rapport à ta question sur le blog, typiquement euh, alimenté avec du contenu euh, éditorial. Éditorial. Mmh. Le blog, ça nous ramène pas mal de demandes de devis. D'accord. C'est un moyen même de communication et oui. d'attirer les. Oui. Oui, tout simplement, euh, ça donne de la visibilité et puis. Mmh. Les gens qui ont plaisir à, à lire notre contenu euh, et qui suivent nos projets, euh, ils finissent par connaître un petit peu notre philosophie, mmh. notre vision un peu du métier et du coup, euh, bah, quand en interne, ils ont un projet d'identité visuelle, d'un seul coup, ils ont plus facilement le réflexe de dire « ah, tiens, je vais demander à ouais. et euh... Et pour reprendre euh, l'idée des euh, des appels d'offres, c'est euh, en fait euh, je sais pas si ça mais comme euh, le système du site graphiste.com où quelqu'un du coup euh, balance un brief sur euh, le net avec marqué non du tout. Je connais pas mais genre c'est quelqu'un balance un brief et tout le monde balance des pistes créatives. Oui c'est le qui est sélectionné, il est rémunéré. Ah non ça c'est ouais. le... En fait. le diable ça. Et les autres ne oh. sont pas. Oui c'est ça. Ça, c'est péché. <rire> on ne devrait pas en parler, je pense. Ouais. <rire> euh, mais ceci dit, fin, ça pose toujours la question de, fin, des, des, des appels d'offres des mises en concurrence qui, euh, des fois, réclament des pistes qui ne sont pas indemnisées. Euh, mm. Des fois, la sélection va se faire sur référence et de vie. Des fois, ils vont dire, euh, on voudrait une note d'intention. Alors, avec tout l'aspect un peu flou, un peu... Que peut euh, cacher ce, ce mot de notre d'intention Est-ce que c'est juste un petit texte où tu vas expliquer ta vision du projet Ou est-ce que tu vas d'un seul coup faire déjà euh, tout l'aspect okay. créatif Sachant qu'en fait la difficulté dans notre métier, c'est que si tu es capable d'écrire ce que tu vas faire, c'est que tu as déjà fait le travail. Ouais. Parce que, Après le reste c'est que de la, de la, de la réalisation technique. De la mise en œuvre technique, mais dans, dans notre métier sur l'identité visuelle où l'aspect un peu stratégique peut être très important, euh, que ce soit parce que tu vas créer une identité là où il n'y a pas du tout d'existant ou parce que à l'inverse tu vas créer, tu vas faire évoluer une identité, une identité mais il y a de l'existant, si tu es capable de dire ce que tu vas faire c'est que tu as déjà analysé tout le contexte et que tu as déjà une vision en fait assez critique. De, de, de ce qu'il faut faire et pour pire, il faut le faire mmh. donc en gros je dirais euh, au niveau euh, investissement c'était déjà donné le tout et, et même en termes de de, de valorisation commerciale t'as fait le plus gros du travail et tout le reste après c'est une technique c'est euh, rendre des visites d'une certaine façon oui mmh. ça veut pas dire que c'est pas du taf mais mais ça veut pas dire que ça gagne beaucoup voilà mmh. Mais ce, ce qui, la plupart du temps ce qui fait que tu gagnes un, un, un projet, c'est que tu l'as abordé d'une façon différente que quelqu'un d'autre. C'est pas forcément que tu l'as euh, mieux réalisé, mais que tu l'as abordé d'une façon différente. Tu as abordé un angle que l'autre agence n'avait pas vu parce que, bon, je, je ne sais pas, pour oui, 000 autre chose. Cas, voilà et en gros, il faut que les deux suivent, hein. c'est sûr qu'il faut avoir le positionnement, il faut avoir la réalisation. Mm. Mais hein, ce qui est sûr, c'est que nous, des projets d'identité visuelle, là, nous, on ne les aborde pas sous l'aspect de faire quelque chose qui soit tendance euh, ou, ou, ou quoi que ce soit. C'est pas ça le truc. Et euh, au niveau des du coup, toujours sur les appels d'offres, c'est-à-dire si vous gagnez, vous êtes, vous gagnez enfin, la totalité du coup... Euh du devis, c'est ça Enfin, on vous paye genre la totalité de ce qu'on vous fait. Ou, et si vous ne gagnez pas, on vous donne une petite partie euh Ça dépend. Euh, si Alors, c'est euh, du cas par cas. Ça dépend des conditions des appels d'offres. Ça dépend si ça demande des pistes créatives en face d'appels d'offres ou s'ils retiennent d'abord un prestataire avant de demander des propositions. Euh, nous, par éthique, on répond à des appels d'offres. Il nous arrive de faire des propositions graphiques, mais que dans le cadre où il y a un dédommagement qui est prévu pour les participants qui ne sont mmh. pas retenus. Mmh. S'il n'y a pas de dédommagement, généralement on ne répond pas aux appels D'accord. Mmh. Voilà. Après, effectivement, à partir du moment où il y a dédommagement ou pas, si on remporte l'appel d'offres, c'est le devis qui avait été présenté, qui est validé et qui est rémunéré. Mmh. Mmh. Par rapport à. Euh, du coup, euh, là c'est la partie autre. Euh, quels, sont, quels sont selon vous les bons points et les mauvais points dans euh, ce qui est la création C'est la question un petit peu confuse. Allez-y, commencez. les bons points et les mauvais points de la création. Tu vois un bon créatif. <rire> il crée. Il crée. <rire> Non, mais ce qui est intéressant dans ce qu'on fait, c'est que euh, toutes les journées sont différentes parce qu'aujourd'hui, on travaille sur des sujets qui sont euh, très variés. On a des clients publics, privés, qui sont issus de secteurs très différents. Donc on applique euh, une formation qui nous est commune, qui est celle du design graphique, mais on l'applique euh, tous les jours de façon un peu différente et à des sujets différents. Je sais pas si ça répond à la question. Donc ça, c'est un bon point d'avoir une diversité euh, oui. dans le... le oui. de ne pas avoir le quotidien du coup, qui se oui. Si, si, il y a du quotidien, mmh. mais typiquement, il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, il me dit, est-ce que vous avez déjà travaillé dans le secteur de la sécurité informatique mmh. Est-ce que vous avez des références dans le secteur de la sécurité informatique bah ben non, parce que graphéine ne fait pas, euh, ne fait pas de l'identité visuelle euh, spécialisée dans le secteur de la sécurité informatique. Donc, nous, notre, enfin, quelque part, si on a une spécialité, c'est l'identité visuelle. Mais après, effectivement, ça peut être des domaines extrêmement variés. et, et et moins on connaît le domaine dans lequel on va intervenir et mieux c'est parce qu'on ne va pas appliquer des recettes euh, déjà, qui sont à peu près conçues, ouais. euh, ou que les autres ont, ont forcément déjà fait donc le but du jeu pour nos clients c'est qu'ils puissent se démarquer donc euh, la plupart du temps on arrive avec euh, je dirais oui c'est ça on n'a pas de, de, de préjugés ouais. ou d'idées préconçues sur les domaines sur lesquels on, on intervient mais par contre ça nous oblige à à potasser un peu. C'est voilà. ça, faire des recherches Exactement. Ouais. Hum, après ça, euh, qu'est-ce Alors, que... l'aspect négatif. Ah, l'aspect négatif fait, On l'a pas fait. L'aspect ouais. négatif. Okay. bah c'est qu'une fois que tu as le cerveau qui est mis ouais, en marche, tu sais ne hein. peux pas demander à ton cerveau de s'arrêter. Ouais. Et, et tout à l'heure, tu parlais d'inspiration. Ouais. Je pense que, il n'y a pas d'inspiration, il y a juste le fait qu'à un moment... Euh, tu es focalisé sur un sujet et tout ce que tu vas faire, tu vas le passer au crible de ton projet. Parce que en fait, l'idée c'est que tu vas voir, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Tu vois un film, tu balades mmh. dans la rue, tu vois une affiche, tu fais n'importe quelle activité, tu te dis, est-ce que ça je peux l'utiliser dans le projet que je suis en train de faire mmh. actuellement Mais tu te, poses tu, tu, tu pas la question consciemment, mmh. c'est que c'est un filtre, c'est du mmh. pur opportunisme. À connecter. Tu, tu feuillettes un truc, ah oh, ça, mm. ça, ah ouais peut-être ça. Et c'est que c'est que du concours de circonstances, qui fait que des mm. fois tu dis, ah ouais, ça y a un potentiel. Si j'utilise comme ça, machin... Nanana, nanana. Mm. Mais du coup ça t'oblige à, à constamment penser en tâche de fond, et enfin, je dis penser, mais tu penses pas quoi, mais c'est là en tâche de fond. Mm. Et ça s'entrechoque avec ton quotidien donc enfin, euh, voilà moi je le, je le vis comme ça hein. mm. j'en je, souffre pas <rire> Très bien. à part être schizophrène <rire> mais enfin euh, c'est une façon d'être à l'affût en fait t'es à l'affût t'es constamment à l'affût de, de de saisir quelque chose mm. tu vois c'est une forme, une idée, une couleur c'est ça, hein. mm. et, et l'inspiration je pense que en partie c'est ça, mais il y a le côté effectivement ton bagage culturel, puis après le reste c'est ce que tu vis au quotidien. Mm. Plus tu fais une tâche euh, un peu abétissante et plus des fois les trucs ils, ils viennent aussi, parce que ça se tasse dans ta tête. Quoi. Les... Mais voilà, va dire ça à un client, il va jamais t'engager. <rire> Il ne va jamais, jamais t'engager. Comment ça vous C'est quand il y a bien monsieur là Je ne sais pas, demain, après-demain euh, En fait, elle est déjà venue pendant que j'étais en train de vous parler, mais je ne vais pas vous le dire parce que sinon, euh, ouais, je ne vais pas vous facturer à la, la demi-minute, demi euh, que, tant, que, tant que ça m'a pris. Mm. C'est un métier où des fois, effectivement, tu peux prendre, euh, je sais pas, trois mois à avoir la bonne idée, et des fois, tu l'as en un quart de seconde. C'est... Et des fois, tu l'as direct et il faut trois mois pour te rendre compte que tu l'avais. Oui, que, la bonne que tu l'avais, que la première, c'était la bonne. Ou alors, tu vas passer trois mois à convaincre ton client que la première, c'était la bonne. Et puis, il y a des fois, c'est aussi des fois tout l'inverse. C'est la dernière où, où tu finis sur les rotules parce que tu dis, allez, c'est bon, la dernière piste. On est enfin arrivé à, à tirer le meilleur de, de ce qu'on pouvait faire. Donc, euh, il y a pas de recette. hein. La recette, elle est. Enfin, tu peux mettre des recettes en place, effectivement, d'analyse, des choses très rationnelles. C'est. pas pour ça que des fois que la bonne idée va, la... va venir plus vite. On voudrait des fois qu'il y ait, y ait des... des solutions très mathématiques, comme des équations, vois, à une, deux, trois, quatre inconnues. Euh, C'est un peu comme une sorte d'enquête. Mais des fois il y a des enquêtes qui durent plus longtemps que l'autre. Euh, après, c'était pour savoir qu'est-ce que vous pourriez dire euh, comme conseil ou comme. Euh... Un, un étudiant Ouais, un étudiant ou quelqu'un ah, qui se met sur se travailler plans. avec Alors, la photographie. c'est <rire> tout le travail <rire> euh, oui, C'est dur de donner un conseil. Ça dépend de euh, ce que veut faire l'étudiant. Ouais. Okay. Surtout s'il si vient d'entrer en DMAID, il ne sait pas encore vraiment ce qu'il veut mmh. faire. Mmh. l'idée, c'est de toucher un peu à tout, en fait, non C'est vrai. Ah, C'était curieux. Trouver des bons stages. Non, ouais. on n'a plus le principe de stage. Ça a été enlevé. Ben, a ah oui, c'est la question que je voulais te poser tout à l'heure. Il n'y a pas de stage, on a stage. Non, on n'a plus de stage. C'est un ah Et voilà. c'est pour ça, moi, je m'attendais à avoir des stages, des trucs comme ça, parce que je sors d'un bac pro euh, comme une question visuelle. Du mmh. coup, j'ai fait blague stage. Et là, je me ramène et on m'a dit, non, bah, en fait, c'est ça, là, je suis en train de faire le projet, tu le sais, qui est rencontre et, et interview, et ça remplace les stages. Ok. Voilà. Bah après, rien n'empêche, en fait, en France, non, mais à l'étranger, non, parce que pareil, il faut que tu aies le... C'est une école. En France, soit conventionnel, il faut que tu aies le premier stage. à l'étranger, ça n'existe pas, Oui. Non, non, on on doit après, en fonction de des en établissements, tu plus ou moins de facilité là, à on obtenir les contrats. Ils font sans contrat. Oui, il n'y a pas besoin de convention. Mais après, ouais, ça permet de voir d'autres visions aussi. Mmh. Souvent, ça... Mmh. ça ouvre un peu le, le champ. Les chakras. Les chakras <rire> aussi. <rire> euh, ouais, conseil, je sais pas. Il ouais. ne oui, faut pas se dire que la formation scolaire va suffire. C'est con hein ouais. Mais ça suffit jamais. Ouais. Bon faut travailler à côté ça. Hein Faut travailler à côté. Non et... c'est pas une histoire de tout travailler tout. mais c'est juste qu'il ouais. faut, euh, faut continuer à se dire que t'apprends en fait euh, une fois que t'es diplômé quoi. Ouais. Ou justement en stage. Enfin c'est quand t'es vraiment confronté. Aussi, ouais. Oui, oui, le souhaite, Il faut aller pro. voir au-delà de ce qu'on t'apprend à l'école et de ce qu'on te montre et euh, chercher des références, être curieux, euh, des références design graphique sortir aussi du design graphique pour avoir d'autres influences euh, artistiques générales. Hmm. général Générales. <rire> <C> <bien. rire> non, c'est vrai. Enfin, je, après, le, le, le principe du TNMate, c'est aussi pour, euh, pour rallonger un peu... Euh, c'était le BTS où déjà en ouais. deux ans les ouais. profs ouais. avaient l'air me dire euh, avec les pauvres étudiants euh, qu'est-ce qu'on va avoir le temps de leur apprendre en deux ans mmh. ou au mieux tu, tu formais des très bons techniciens mais juste des, des techniciens Donc, euh, des exés quoi des exés ouais. oui et, et c'est vrai que bah, typiquement si tu sors, enfin euh, quand tu sortais d'un BTS tu avais intérêt à être encore très curieux pour ton métier et pour le monde du design en général, parce qu'en deux ans, tu n'as pas le temps de tout voir. Mmh. Et puis, puis, le métier, il évolue euh, très vite, parce qu'il est bah, très conditionné par les outils qu'on utilise au quotidien, donc le numérique, mmh. forcément. Et puis, euh, puis aussi le contexte économique. Euh, le contexte économique, il est très, euh, il est très important. Enfin, on, ça peut être euh, tout simplement en me disant, bah oui, mais c'est quoi l'opportunité de me faire embaucher Est-ce que c'est chez Accenture, ou est-ce que c'est dans un petit studio, ou est-ce que c'est dans une boîte de publicité Et puis si euh, je décide de monter ma structure, bah, comment je vais essayer d'être compétitif par rapport à ce qui est déjà en place Donc c'est sûr que c'est pas évident. Là où aujourd'hui, bah, c'est de plus en plus les grosses boîtes qui font du conseil, mais qui font aussi maintenant du, de la data. Parce que je pense que c'est pas pour rien que Pentagram a, a embauché une nana qui fait de la data. Hein. C'est pour, euh, pour, pour envoyer un message euh, de, de grosses boîtes de conseils, qui faisaient à la base de l'informatique, pour dire « Bon, hey, on se met à la page, on a bien compris qu'aujourd'hui le business il va passer chez Deloitte et euh, Accenture et ce genre de grosses boîtes mais euh, hey, nous aussi on a quelqu'un qui fait ça je, je, me, je pense qu'il y a un peu de ça quoi okay. c'est mmh. une histoire de se dire on est dans le coup on a conscience un peu de l'évolution mmh. euh. ouais, c'est une gratte départ de marché hein. <rire> oui c'est ça <rire> ben, euh, <rire> tout parce que si es une grosse entreprise et que tu veux une grosse prestation de conseil tu vas aller euh, aller voir une grosse boîte qui va faire des prestations 360. Mmh. Ils vont te faire un audit de ton site internet, un audit de ta marque, un audit de ouais. tout, qui derrière après a donné ça à des prestats extérieurs. Mmh. Mais euh, c'est vrai que les grosses boîtes d'informatique, elles sont en train de, de racheter des boîtes de conseil, racheter des boîtes de, de design, et, de, et puis d'avoir tout le circuit. C'est un peu ça le truc. Ouais. Mais, et c'est ça que je me pose la question, comment vous voyez un petit peu euh, le métier dans, je sais pas, peut-être 5 ans ou 10 ans Est-ce que ça va être compliqué avec, enfin, euh, je ne sais pas, comment on peut se démarquer étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agences oui. Et est-ce qu'il y a autant d'entreprises qui demandent euh, l'aide d'une agence Oui, est-ce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'étudiants qui sortent d'écoles de ouais. graphisme et d'écoles d'art ou tout comme ça Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde Ça dépend hein. du porte-monnaie du client. Hum. Enfin, moi je peux parler que de la situation de graphène aujourd'hui, où effectivement euh, on a commencé au début des années 2000, euh, et, que, <rire> et que voilà, où, il y a un <rire> moment... Enfin, C'est simple, euh, tu es, es en concurrence avec qui, il y aura toujours des, du travail pour les gens qui sortent euh, de l'école, tout simplement parce qu'il y aura toujours des, des, des structures ou des clients qui n'auront pas beaucoup d'argent. Hum. et qui ah ouais. vont se tourner vers des structures très jeunes parce que euh, ils se disent qu'elles vont facturer pas très cher, mm. il y a ça. Et puis à côté de ça, effectivement, tu as les grosses grosses boîtes mais qui vont, enfin, euh, qui vont travailler avec des très très grosses entreprises et qui ont des moyens qui sont pas du tout les mêmes. Après, la, la difficulté c'est quand tu es une structure de taille moyenne où tu peux être en même temps en concurrence avec des plus petites boîtes mm. et aussi en concurrence avec des plus grosses boîtes. Donc, euh, pour faire une idée à peu près, c'était quoi le plus gros contrat réalisé, programmé pour, pour Le plus gros contrat, c'est quoi notre plus gros contrat euh, Nous, notre plus gros contrat cette année, c'est Pau. Oui, ça, ça dépend, on mesure si c'est au prestige, au budget du client, euh, c'est quoi l'échelle On parle de la oui, <rire> oui, cette année, je dirais que c'est la ville de Pau. Vous... J'ai pas fait le calcul, mais si tu mets bout à bout... Euh... Oui, oui, ville de Pau, entre 2018 et 2019, c'est la ville mmh. de Pau euh, pour qui on a répondu à un appel d'offres. C'était un appel d'offres. On a remporté l'appel d'offres et on a revu euh, toute l'architecture de marque. Aujourd'hui, on les accompagne encore sur de l'édition et... Mmh. et des supports de com. Donc oui, bout à bout, c'est le plus gros client euh, cette année. Et euh, du coup, vous parliez de euh, au niveau prestige aussi. Et vous, selon vous, c'est euh, enfin, enfin, quel travail que vous avez <rire> le mieux, enfin qui, qui présente le mieux l'agence selon vous <rire> Donc vous êtes le plus fier en On mode. A des ouais, ça, social, ça, euh... la, la plupart du temps, c'est des projets dans le, dans le domaine culturel, ouais. je C'est là où tu vas avoir un engouement assez naturel de la, de la majorité des gens. Cette année on travaille pour le théâtre du Châtelet, c'est une belle référence ouais, pour l'agence. C'est l'une. Et euh, oui, je dirais la, que C'est pas la cette relation année. qui se passe la mieux, <rire> relation avec le <rire> ouais. Mais en termes de référence, c'est une référence prestigieuse ouais. et qui est chouette en fait, pour l'agence. Euh, du coup, c'est vous derrière euh, les affiches avec Marie Châtelet et ouais. les phrases. De, hein. Tout à fait. Plus... Tu les as vus. Tu ouais. vu, <rire> les étaient cool, j'avais bien avoué. Eu. Et euh, après, c'était ça, c'était un petit peu euh, si vous deviez, euh, comment dire, faire des catégories de vos clients et euh, de ce que vous faites actuellement <rire> et, et, <con. rire> et qu'est-ce que vous voudriez oui, faire euh, après, enfin, euh, ce que vous voudriez bien faire aussi en termes de par exemple, vous parliez de data, vous parliez de boîte informatique. Est-ce que vous, vous plairez de faire autre chose que ce que vous faites actuellement ?— euh, oh, on a eu l'occasion d'en discuter très récemment. Aujourd'hui, on fait beaucoup de, de, de, de dossiers d'appel d'offres publiques. Mmh. Euh, le souci avec le, le secteur du public, c'est qu'en fait, on est vachement à la merci d'un calendrier électoral. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des élections qui vont arriver... Donc ça veut dire que tous les, tous les budgets de COM ils vont être un petit peu gelés. Mm. Donc ça, c'est pas bien. <rire> pas bien pour le business. <rire> euh, alors que dans le privé, il n'y a, a pas de problème. Ouais. Y a pas, même s'il peut... A la rigueur, s'il n'y a, a pas des élections, mais s'il y a un nouveau directeur, comme on disait tout à l'heure, souvent, bah, s'il y a quelqu'un qui arrive, il a envie de tout mettre ouais, veux... de de tout mettre à plat. Parce qu'il faut montrer qu'il y a une nouvelle direction. Que nouvelle va, chose donc, qui se est... Voilà, c'est ça. Mmh. Donc, euh, si je devais nous souhaiter quelque chose, mmh. ce serait effectivement d'avoir des, des clients plus dans le secteur privé mmh. pour rééquilibrer. Je ne sais pas que je veux arrêter de faire du public, mon mmh. mais euh, je dirais que commercialement, euh, ce serait plus rassurant. Et euh, du coup, on a parlé de votre projet que vous avez le mieux aimé et lequel vous avez le, le moins aimé, du coup Celui que vous vous dites euh, on aurait dû le refaire. Enfin, quand vous le voyez sur vos archives, vous êtes là en mode ah, oh, qu'est-ce qu'on avait mal travaillé à ce moment-là. <rire> mais ça nous arrive jamais, bien ouais. sûr. Non, mais on serait toujours capable de de refaire de... le truc. Enfin, c'est ce qu'on disait, on est capable de jamais s'arrêter, donc de, de continuer à lifter, d'améliorer, de pousser la piste. Un an après, six mois après, une semaine après, l'avoir rendu. Enfin. Non, mais c'est sûr, c'est sûr que. Enfin... En fait ce qu'on fait c'est souvent un compromis entre ce que nous on aurait voulu faire et ce que le client a été capable d'accepter de se réapproprier par rapport à la situation qu'il avait quand il nous a contacté donc nous on est toujours content qu'on a réussi à, à le faire avancer vois, vers quelque chose de mieux ouais. enfin, le mieux ça peut être plein de choses hein. euh, mais c'est vrai que des fois on aurait voulu l'emmener plus loin on aurait voulu faire quelque chose de plus radical de plus nouveau de de, de, de plus différent, de, de plus audacieux, ça, ça, peut, ça peut toujours être plus, après il y a toujours effectivement la dimension politique dans un projet où tu dois arriver à un consensus de validation mm. et il faut que tout le monde soit d'accord et, et, et plus on évolue dans notre secteur d'activité et plus on arrive des fois sur des projets où il y a des, des sas de validation qui sont nombreux. Et, et, et il faut que ça plaise à tout le monde. Donc on fait de la conduite du changement, on fait des, enfin des, des ateliers pour euh, accompagner nos clients, pour qu'ils arrivent à choisir une piste, à hum. comprendre les enjeux de ce qu'on fait. Mais souvent, quand tu fais des SAS de validation, bah, tu, tu perds un petit peu de créativité au passage parce que tu fais des compromis. Tu vois hum. ce que je veux dire Donc souvent, on arrive à la fin. Il y a eu un choix, mais le, ça a un petit peu érodé le, la fraîcheur de la piste dans son état initial de, du tout début. Donc c'est vrai que c'est très rare qu'il qu n'y ait pas un petit peu de frustration dans un projet. Je pense que ça fait partie, ça fait partie du processus de, de finalisation où tu, tu fais des concessions des fois tu lâches des trucs. Alors après, je pense que si tu posais la question... À, à, à chacune des personnes ici mmh. présentes, chacun aura peut-être une petite blessure. <rire> <rire> bon, c'est surtout frustrant quand tu sens des fois que c'est juste un avis personnel en ah, fait. Hein. Là, c'est quand nous on essaye d'être objectif par rapport au brief, des fois euh, les réactions sont ouais, purement par rapport au rouge. Ouais, ouais. ma, ma nièce aime pas le rouge. J'aime pas le violet. Ouais. Pas ouais. Pas... On l'a déjà lu oui c'est ça et puis je veux dire après tu pourrais prendre n'importe quel exemple hein, que ce soit l'UNAF, l'Université de Paris euh, ou même Châtelet, mm. ou si tu devais aller fouiller dans les dossiers de recherche et si tu devais juger purement sur les qualités graphiques de ce qui traîne sur nos ordinateurs, mm. tu pourrais voir des choses qui étaient peut-être plus intéressantes que ce qui est sorti et que tu as pu voir dans, je sais pas, dans le métro ou sur internet. Sauf qu'il y a un moment, bah, il y a un truc qui a passé le cap de la validation, mm. c'est le crash test. Quoi. Ouais. Et... Mais pour autant, il n'y a aucun projet qu'on a envie de planquer dont on n'est pas fier. Parce qu'au ouais. final, quand on arrive à un compromis avec le client, qu'on a fait un pas vers lui, lui un pas vers nous, mmh. la, la piste qui sort, elle, on a envie quand même, on en est fier quand même. Mmh. On n'a pas mmh. envie de la dissimuler pour autant. Enfin, J'ai pas l'impression qu'on ait honte d'aucun projet qu'on ait pu faire. Il y a on, toujours on, des on choses... Publie le truc, et après, effectivement, par contre, les gens qui n'ont pas conscience du processus de validation, là, eux, ils vont s'en donner avec un cœur, quoi Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que tu peux pas toujours, euh, enfin, quand tu publies un projet, expliquer euh, le pourquoi du comment de tout. C'est... C'est un métier dans lequel il y a beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de, de force en jeu. Et, et, euh, et des fois, certains projets, c'est beaucoup d'énergie. Pas de création graphique, mais de d'explications, de justifications, de... pour qu'il reste quelque chose à la fin. Et après effectivement, est-ce qu'il y a un projet qu'on n'a pas du tout hein, publié oh, Peut-être si on réfléchissait bien, on n'en trouverait rien, mais là ça ne vient pas. Hein. Est-ce qu'il y a un projet qui nous fait vraiment compte Depuis que je suis là, c'est pas arrivé. C'est vrai. <rire> Alors, écoute, on va chercher. Et ça, ça fait penser un peu à la question des fois que les clients posent, tu sais, genre. Ah, vous allez me proposer trois pistes mais alors comment on fait si jamais il n'y a aucune des trois pistes qui nous okay. fait mmh. ah. et, et en fait ça n'arrive jamais parce qu'à partir du moment où tu as un vrai échange avec ton client et que tu comprends ses besoins bah il ne peut pas y avoir aucune piste qui, qui corresponde à à, son, à ses enjeux, tu vois, c'est pas possible. Mmh. Ou alors ça veut dire qu'il y a une, vraiment une très mauvaise communication mmh. avec le client, qu'il n'y a pas eu de discussion, qu'il n'y a pas eu d'échange, ou, ou finalement la personne que tu avais en face de toi, elle n'était pas décisionnaire et en plus elle avait une mauvaise connaissance euh, du okay. contexte il n'y a jamais d'impasse parce qu'il y a quand même toujours deux sas créatifs, il y a une première phase qui est sur le brief du client qui nous fait apporter une, deux, trois pistes et ensuite le client retient la piste qui lui paraît la plus porteuse et on retravaille cette piste là donc il y a encore mm. par rapport à ses retours, des améliorations, des ajustements, enfin, c'est mm. on n'est pas totalitaire, on n'arrive pas avec une piste unique finalisée et c'est mm. à prendre ou à laisser ouais. c'est euh... mm. ça par rapport à... par exemple euh... Notre ami Étienne Robial qu'on avait interviewé, qui disait genre « Ouais, moi c'est une seule piste. » Apprendre ou elle laisser. On n'a jamais été comme ça, quoi. Parce que, parce que je pense que si on faisait ça, on mettrait la clé sous la porte assez rapidement. Mais c'est pas pour ça qu'il faut non plus dire oui à tout ce que veut le client. C'est un juste milieu, c'est pour ça que c'est une discussion. L'idée, c'est n'est pas d'être dans sa réalité de, de designer en disant « Oh là là, le client, il ne comprend rien. » design et puis le client en face il dit oh là là mais ce designer dans ses considérations de design il ne comprend pas ma réalité c'est vraiment faut, faut pas avoir de, de ouais pas être condescendant par rapport à, à la culture de chacun on n'a pas du tout les mêmes points de vue et l'idée c'est qu'on arrive à se comprendre c'est beau ce que j'ai dit <rire> Et euh, après, c'est une question d'ordre plus technique et d'utilité, c'est que pensez-vous de l'apport du numérique dans le métier C'est large, le ah bah la la numérique. <rire> Mais des digital natives. Vous savez, de mon temps, hein, j'avais un bâton, une orange, un alors... faisait comme ça, quoi. Je faisais des logos dans le sable. Voilà. Je faisais avec une, comme... une craie sur le sur, sur, sur le pitu. Tu euh, as la petite tablette là pour. Euh... Si, il est là-bas. Bah voilà, attendez. Le télécran <rire> <rire> euh, euh, Le, le, le, le numérique. Le truc avec la ligne là, ouais. que t'es face en secours. Le numérique, c'est chiant parce qu'on utilise les mêmes. Enfin, nos les... clients utilisent les mêmes outils que nous. Et comme ils utilisent les mêmes outils que nous, ils pensent qu'ils ont les mêmes compétences que nous. Je... Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, il fait un peu de Photoshop alors ouais. il est capable de faire un long. Ça dépend. <rire> il y a du publisher. Parce qu'il y a du publisher, il y a oui. du PowerPoint. Euh... Du Word. Du euh, Word. Euh... À faire des gabarits sur Word c'est. <rire> euh... ce que tu préfères. Euh, top, tout top On peut faire des gabarits sur Word ouais. Ouais. Ouais. Ah ouais Je Tu me faire aussi. un stage Word ouais. <rire> On a le meilleur formateur <rire> sur un spécialiste. <rire> <rire> <rire> Ouais, Malgré bien moi, hein, parce que <rire> c'est <Merci. rire> un enfer sur terre. Je sais pas qu'est-ce qu'on mmh. peut dire sur le, le digital. Ça a quand même bien simplifié des process. Mmh. Euh, ça permet d'aller vite. Ouais. Mmh. Mmh. Ça permet pas d'avoir des meilleures idées, mais mmh. ça permet d'aller vite. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un peu de face aussi parce que ça, ça, va tellement vite aussi dans l'évolution mmh. et tout mmh. que ça demande constamment de faire attention à la nouveauté, de s'y mmh. sensibiliser. Essayer de. Puis bien même de plus efficace y Et les en fait. clients, s'ils si voient tout de suite quelque chose de vectoriel, ils vont penser que c'est fini. Mmh. Mmh. et Alors que ça peut être juste un, un croquis que tu as vectorisé, que tu as mis. Voilà, et eux, pour eux, bah, c'est ça, c'est la version finale et ça peut les, les bloquer. Mmh. Mmh. Et, et même ça, je pense aux fois où vous vectorisez des croquis et que quand on fait la comparaison, c'est Ah, oh, mais le croquis, c'était mieux le rendu du croquis était plus satisfaisant que la première vectorisation. Alors après, il y a des phases de travail pour y atteindre, mais le, le travail à la main, la première intention était plus, euh, plus ouais. juste, plus vive. Ouais. Après, c'est sûr que le, euh, si, on, si on pose la question par rapport à, au contexte de l'identité visuelle, c'est vrai que le, les, les supports numériques en fait, conditionnent vachement le... le la forme de ce qu'on produit aujourd'hui. Hum. Le smartphone, les sites hum. internet, l'idée, enfin l'enjeu le, le, enfin, des interfaces. des interfaces. il y a des parties web, des parties print, c'est ça euh, Disons qu'il y a eu une époque où il y avait un, un style graphique du numérique. Tu vois par exemple, euh, il y a quelques années quand tu faisais encore des, des onglets. Hum. Des, des petits onglets, des sites internet, il y avait des onglets puis ces onglets, ils avaient un style aqua non Peut-être que vous n'avez pas connu Je sais le, pas quoi. C est c est le gros style aqua, tu sais quand tu des fait. dégradés euh, des dégradés dans tes onglets, des effets comme bombés si un bouton un peu envers ah ouais, ouais, ouais, ouais. aujourd'hui on est passé au flat <rire> ouais, ouais donc, le flat design là, là. donc le flat, ça veut juste dire qu'en fait, le langage bah, du, du, du digital, du numérique c'est le même que celui du print parce qu'en print, tu n'allais pas t'amuser à faire un bouton en relief, ouais, imprimer... Euh... Non, tu avais un texte, tu faisais un texte. Mm. Mais il a fallu qu'on passe par ce côté un petit peu de, de, du skemorphisme. C'est-à-dire imiter des textures, des matières, mm. qui Mais ressemblaient à des objets objet objet tangibles, tangible, ouais. pour après retourner à la simplicité euh, du langage graphique, tel qu'on l'avait toujours fait sur du papier. Mm. Donc aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de... il enfin, n'y a plus de monde, mais, mais euh, peut-être que je me trompe, hein. euh, entre le, le, le digital et, et le, le et l'imprimé. Mmh. Ça a tendance, mmh. en fait, à se... Ce... Ouais, oui, ça, maintenant, c'est pareil. Ouais, c'est surtout que maintenant, c enfin, le digital, c'est le plus important, limite. Mmh. Ouais. Ça commence mmh. par là. Oui, c'est la contrainte que tu vas mettre en premier qui va conditionner tout le reste. Mais il y a ça, puis il y a aussi le fait que les écrans maintenant ont plus de définition, voilà. que les capacités de stockage ont aussi évolué, qui fait que c'est beaucoup plus fluide et que maintenant les deux mondes euh, commencent par à se ressembler. Et puis, et puis les habitudes d'utilisation font qu'aujourd'hui on simplifie les interfaces, on, on utilise les mêmes typographies euh, pour faire un site que pour mettre en page un texte dans un donc voilà ça a tendance un peu à être tout, tout pareil, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je ne sais pas. C'est une, une question qu'on laisse en suspens. Ouais, Bah, disons que je pense que, il y avait un côté un peu pratique pour le milieu du design, de dire il euh, y a des gens qui sont compétents pour faire du, des choses qui sont sur l'écran, puis il y a des gens qui sont compétents pour faire des choses qui vont être dans un bouquin. Et ça permettait d'avoir effectivement des, des, des, des talents et des spécificités dans le champ du design graphique. Euh, euh, c'est encore mais un ça peu comme ça, hein Ouais, c'est comme sur l'UX, euh, mais sur euh, dans la, sur la marque, euh, enfin, oui, l'identité, il faut ça. savoir faire les deux, quoi. Oui, c'est ça. Je, mais parce qu'effectivement, nous, le, le, la question de l'identité visuelle euh, nous oblige à avoir une connaissance, je trouve, un, un, très transversale des supports. Mmh. Parce que quand on fait l'identité visuelle, il faut que ça fonctionne partout. Donc, on n'est ni des professionnels de l'édition, ni des, des super experts euh, du digital, mais on connaît suffisamment euh, ces domaines-là mmh. pour faire... Euh, proposer des systèmes qui sont pertinents et qui fonctionnent sur les deux. Sur les deux. Mmh. Pareil, on n'est pas des professionnels du motion design ou de la vidéo, mais on connaît suffisamment pour euh, pouvoir proposer des solutions qui, qui fonctionnent là-dessus aussi. Mmh. C'est aussi pour ça qu'on a choisi ce, ce domaine d'activité, c'est pour ne pas se spécialiser sur un, mmh. sur un support en particulier. D'accord. Mmh. faire croire qu'on est des, des experts de tout. <rire> ça et euh, une question qui n'a rien à voir, mais pourquoi le nom de graphéine C'est euh, à cause ou c'est grâce à Hervé Aracile Ah oui Ça vous Hein Ça vous C'est sa dernière année là oui, bah, oui je sais, ouais. la richeette. Vous allez venir, il y a un pique-nique organisé le jeudi. Jeudi ouais. Jeudi quand 13. Ah. C'est là là C'est là Ouais. Mais je ne savais pas. Vous ne saviez pas Oh, on ne vous a pas prévu <rire> Ouais. Euh, bah c'est aussi simple que ça c'est à dire qu'un jour on a demandé à Hervé euh, dans ses mêmes poncherons, on ne l'a même pas demandé c'est lui qui nous a dit s'il si devait monter une agence mmh. il l'appellerait Graphéine. et Graphéine, pourquoi parce que il se nourrissait à l'époque exclusivement, euh, quasi exclusivement de café et de et cigarettes <rire> et que euh, ouais, il, avait, il était focalisé sur la caféine mmh. et que euh, comme il a un petit peu d'humour, bah, il y a des jeux de mots. Mmh. Et donc du coup, euh, on m'a demandé gentiment si on pouvait euh, piquer son idée. Il a dit oui. C'est-à-dire vous êtes des anciens élèves de Duperiode? oui. Moi, oui. Okay. Personne ici. C'est ça, c'est que en plus, j'ai même pas pris le temps de vous demander votre parcours. Ouais, ben ça... Non mais tu ne nous as pas stalké okay comme il faut. Ouais. Ouais. Excusez-moi. <rire> <rire> euh, et du coup, bah, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu vos parcours si on a des parcours différents des parcours qui se recroisent au niveau, euh, au niveau de, de, de, des études pas forcément euh, bah, moi j'ai pas tout de suite fait du design Je, je d'avoir passé par la fac après je me suis dit que ça m'avait mmh. pas j'étais déjà sensible à ça donc j'ai fait une mana dans l'idée de faire du je design avec. industriel voilà <rire> et ça, ce qui arrive souvent c'est qu'en fait euh, euh, mon prof de graphisme m'a passionné, alors que mon prof de design industriel était tout sauf intéressant. Donc je me suis dirigé vers ça en fait, enfin une pas passion hein. est née <rire> à ce moment-là, et voilà. Et donc après j'ai fait ben, un BTS comme visuel et après j'ai fait un master euh, design global, euh, c'est l'innovation, où en gros on travaille. Euh, c'est transversal, donc je travaille autant avec des archives avec des designers produits, à chaque fois sur des projets à 360, en équipe. À l'école de Condé à Paris. Et avant d'être à Graphene, j'étais à Tonic, à Amsterdam, pendant deux ans. C'est C est C est la seconde, je suis dans l'art mmh. et le design. Après, je suis partie à l'étranger, j'ai fait un BTS euh, communication visuelle, mais en web. Et après, j'étais à Bruxelles, euh, à l'ergue, plutôt dans la typographie. J'ai fait un bachelor type web. Mmh. Puis, euh, puis voilà, après, je suis venue à Paris pour euh, travailler chez Malte Martin. Ensuite, j'ai fait un an chez les archives, et puis là, je suis chez Graphene. Un vu un peu tout. Mmh. <rire> du print, de l'archive... Mmh. Ça du coup tu t'es arrêté au, au bachelor Et bachelor, ouais. Ouais j'ai pas fait de master. Voilà. Comment <rire> ça Comment <rire> <rire> ça Par contre ouais. ah. pas d'argent. Ça s'arrête. Moi j'ai fait un Même si ça fait la... est DNAP bien. puis un DNSEP en design graphique et multimédia dans une école de Beaux-Arts qui est l'école supérieure d'art des pyrénées Pau euh, en mention du coup design graphique euh, pendant mes études j'ai fait mon stage de fin d'études chez Graphene euh, euh, ensuite j'ai <rire> travaillé comme designer graphique chez l'annonceur pour une marque de parfum et puis j'ai rejoint Graphine il y a deux ans maintenant en tant que chargée de projet Ouais. Ça fait comme moi. Ah, tu dis. Ça ne me rajeunit <rire> pas, quoi. Maxime Saint-Etienne. Maxime. Mmh. Maxime de Saint-Etienne. Saint <rire> Saint C'était marqué sur le site. Euh, moi, j'ai fait un parcours plus classique. J'ai fait euh, une filière S. Et après ça, je suis direct <déjà> allé dans... <rire> Attends, moi aussi je fais S Moi j'ai fait ont tous eu un petit peu J'ai eu mon brevet. Non mais c'est pas je... <rire> euh, passable <rire> Non mais je savais tout de suite Ce que je voulais faire hein? euh... C'est pour ça que t'as pas fait arappliqué Bah parce que oui <rire> je... à chaque fois je le répète Mais en fait, arappliqué où j'étais dans le Val d'Oise c'est pour les bolosses <rire> C'est pour les cancres Bah c'est tout sauf pour les cancres en fait Il y avait le euh, meilleur lycée d'art appliqué dîle de france dans mon val de dans mon, dans mon Valois terre, terre Et euh, du coup il bah, fallait avoir des, vrais, des notes euh, bien trop hautes pour mon, pour mon petit dossier et, Du coup j'ai fait leur filière S et après école, une école privée je crois que je suis le seul à avoir fait une école privée ici. Non, non, c'était privé. Oui. c'était privé. Mmh. Condé, c'est privé Ouais. Ah ouais Ah ouais ah, Mais alternance, non Ils des alternances Ils font. Si, maintenant il y a des alternances, ah on reçoit des candidatures. Ah, je savais pas. Mais ouais, vu que je savais, voilà, et j'ai fait. Euh, je, je savais. savais je je savais, savais, savais que je voulais <rire> faire ça. J'étais je... déjà abonné à, la euh... computer <rire> abonné à art. <la> J'étais abonné à ComputerArts <rire> depuis le 3ème avant d'acheter Photoshop. J'achetais déjà les magazines pour faire des tutos Photoshop. Ouais. C'est vrai, la tristesse. T'imagines le nombre de, de rushs que cet homme a dans son Je l'ai l'arrivée du numérique, t'aurais Ah ça. Ah, je <moi>, les... <rire> peux dire que les CD, je les télécharge, je les mettais toutes les, les données et tout. Hein. Euh, oui, et puis après, bah, j'ai fait euh, un an d'alternance ici, pendant ma dernière année. Et j'ai fini euh, bah, l'an dernier. Ah ouais Oui. De 5 ans Ouais. Mon master, j'ai fini bah, oui, 2018. Et j'ai intégré l'équipe de Graphene Paris, euh, <rire> <rire> après mon alternance. Je suis le plus jeune. Eh, tu nous as fait parler, hein ouais, Je suis désolé. Ça fait combien